Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la tier list des meilleures chaînes de L'Oxive Et on va commencer tout de suite Alors ça, bah ça déjà pour commencer, bah ça bah bah, bah, bah c'est meilleur que tout l'univers Et ça, bah bah bah, bah ça pue la merde Allez salut